hâte de tirer bonjour. Ok, je vais regarder. Euh, vous pouvez me donner votre numéro, s'il vous plaît bah, euh, Votre numéro de, de téléphone. Euh, vous pouvez aller un peu plus doucement parce que là... Euh mmh. Ok, alors, euh, donc c'est bon, elle est, elle est bien passée, pas de souci. Voilà. Oui. Euh, ben, vous, vous avez, vous, je pense que vous avez vu comment, vous avez rentré un numéro de, de carte bancaire, non Donc, vous avez probablement payé par carte bancaire, je pense. C'est ça ouais. D'accord, ok, bon. Oui Fromage de chèvre, oui oui, il est bien pasteurisé, pas de problème. Ok, on va. Je lui ai dit que le chèvre était pasteurisé, mais j'en sais rien en fait. Vous savez vous Aucune idée. Pas grave.